Les élèves écoutent un document sonore et viennent au tableau inscrire le titre du film dont ils ont reconnu la musique. Le professeur fait apparaître les bonnes réponses grâce à une astuce utilisant le remplissage avec une couleur transparente. Le logiciel Smart Notebook est ouvert et la première partie de la page constituée de zones de texte est prête. Il faut y ajouter les images permettant d'illustrer l'activité. Ces images appartiennent à la galerie du logiciel. On affiche la galerie. Dans le champ de recherche, on tape Guitare. Deux images sont proposées. On fait glisser dans la page l'image de la guitare acoustique. On en réduit la taille. On la positionne à gauche du texte, puis on l'incline à l'aide de la poignée de rotation. On procède de la même façon avec l'image de la batterie. Les sons vont être insérés de deux façons différentes. On va insérer la première musique par un lien et la seconde par l'insertion d'un fichier audio. On sélectionne l'image de la guitare et on clique sur sa flèche de menu. Dans le menu contextuel, on choisit « Lien ». Dans la fenêtre « Insérer lien », on sélectionne « Fichier sur cet ordinateur » et on parcourt son espace de travail pour sélectionner le fichier « WSDebut.wav ». On vérifie que l'option « Copie de fichier » soit cochée. Ainsi, le fichier « Son » sera encapsulé dans le fichier « Notebook ». On n'a pas à se soucier alors de son transport d'un ordinateur à l'autre. Attention cependant, le fichier « Notebook » sera plus lourd. On vérifie également que l'option « Icône d'angle » soit choisie pour ce premier exemple. On valide par « OK ». L'image d'un mode apparaît dans l'angle inférieur gauche de l'objet. C'est ici qu'il faudra cliquer pour écouter la musique. Pour la batterie, on clique sur l'objet pour le sélectionner et dans la barre des menus, on choisit « Insérer » puis « Sans ». On parcourt son espace de travail pour insérer le fichier « Goldfinger.mp3 ». Ici, on choisit l'option « Objet ». Ainsi, toute l'image de la batterie sera sensible. Un clic sur l'objet permettra d'écouter la musique. On prend l'outil « Texte ». Et on tape le titre de la première musique. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne tout le texte et on change les attributs. Police, Arial, Taille, 18, Mise en gras et Couleur rouge. On fait de même pour le second titre. On prend l'outil forme. On choisit un rectangle et on affiche les propriétés. Pour style de ligne, on choisit la couleur noire. On ferme la barre d'outils contextuelle qui masque la partie supérieure du panneau des propriétés. Et on choisit un jaune comme couleur de remplissage. On trace un rectangle par-dessus l'ensemble des éléments dans la page. Le rectangle masque les éléments. Il faut le mettre en arrière-plan. On prend l'outil Sélectionner, on sélectionne le rectangle et on clique sur sa flèche de menu. Dans le menu contextuel, on choisit Ordre, puis Mettre en arrière-plan. Les réponses sont visibles, il faut les cacher derrière le rectangle. On sélectionne les deux titres de musique en maintenant enfoncée la touche Contrôle de clavier. On clique sur la flèche de menu de l'un des deux éléments sélectionnés et dans le menu contextuel, on choisit Ordre, puis Mettre en fond. Le rectangle jaune masque alors les réponses. On aurait pu bien sûr choisir un rectangle de fond et de bordure blanc. Le révélateur de réponses aurait alors été totalement invisible. Pour éviter que les éléments de la page ne soient déplacés quand les élèves viendront écrire au tableau, il faut les verrouiller. Dans la barre des menus, on choisit « Édition » puis « Sélectionner tout ». On clique sur la flèche des menus de l'un des éléments. Dans le menu contextuel, on choisit « Verrouillage » puis « Verrouiller en place ». Plus rien ne bougera lors de l'exécution de l'exercice. Par contre, les éléments actifs le sont toujours. Avant de tester l'activité, on enregistre le fichier dans son espace de travail. Pour le premier morceau, un clic sur l'image du trombone lance le lecteur audio disponible sur l'ordinateur. On dispose alors de toutes les commandes du lecteur. Une fois le son écouté, on marque le titre qu'on pense avoir reconnu. L'écoute du second morceau se fait par un simple clic sur l'objet. La batterie. Le son est joué automatiquement. Aucune barre de lecture n'est alors disponible. On marque la réponse. Puis l'enseignant prend l'outil de remplissage et, dans les propriétés, sélectionne comme couleur de remplissage des aplats une couleur transparente en cliquant sur « Pas de remplissage ». On fait disparaître ainsi le fond du révélateur, le corrigé apparaît alors.